Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez bien la vidéo qui suit jusqu'à la fin parce qu'à un moment donné je vais vous donner un code promo de 50% pour mes formations. Si ça vous intéresse vous aurez la possibilité de vous former à moitié prix pendant ce mois de juillet. A tout de suite Bonjour les amis. Alors ça y est ce matin l'euro a cassé euh, la barre euh, des 1 dollar donc pendant quelques, quelques heures. Euh, maintenant c'est remonté au-dessus mais euh, les, les, les traders ont testé. Ils ont testé donc euh, la cassure de, du niveau plancher de 1 de 1 dollar donc euh, plancher symbolique. On va voir maintenant ce qui va se passer euh, dans les, les heures qui suivent, les jours qui suivent. Les banques euh, prédisent que l'euro va continuer de descendre, moi aussi je pense que ça va continuer de descendre. Alors euh, je vois des commentaires, certains disent bah, c'est bien si l'euro euh, diminue euh, euh, ça veut dire qu'on va plus exporter. Oui mais <rire> c'est pas aussi simple que ça parce qu'en Europe on importe beaucoup et donc euh, si on doit exporter euh, des produits qui ont été euh, transformés parce qu'on a fait venir de la matière première qu'on l'a transformé et qu'on l'exporte, ben la matière première on l'a payé plus cher. Donc là on ne va pas gagner de cette manière-là. Donc ce n'est pas aussi bon que certains pensent que, que l'eurochute, euh, il va falloir euh, peut-être envisager euh, de, de faire, euh, je ne, sais pas, je ne sais pas quoi, en tout cas moi j'ai des, des stratégies euh, euh, qui sont celles d'investir. Donc investir dans l'immobilier c'est ce que je conseille. Euh, ici à Tenerife particulièrement parce que bon, je travaille également dans l'immobilier et que je vois que les prix sont encore tout à fait abordables ici et on a une qualité de vie assez extraordinaire ici. Maintenant euh, vous qui vous intéressez à la bourse, au trading… Eh bien euh, je vous rappelle ce qu'a fait Georges Soros en 1992 donc en 1990, euh, 1992. Donc il a parié sur la chute euh, de la livre sterling et il a parié une somme assez, assez conséquente et il a gagné 1 milliard en une nuit. Donc euh, il a été détesté par beaucoup de gens pour avoir fait ça mais euh, il a fait un carton donc euh, il a été connu euh, pour ça, il a eu le flair de faire ça. Maintenant je vous conseille pas de le faire, vous n'avez probablement pas les sommes pour euh, parier de cette manière-là contre l'euro. Mais je pense effectivement que l'euro va baisser et euh, donc ce n'est pas, pas mauvais de miser, de trader euh, sur la baisse de l'euro, je le fais moi. Euh, pourquoi Parce que quand un marché monte ou qu'un marché baisse quand on fait du trading et eh bien il faut être dans le sens du marché. Et ce serait une erreur, ce serait perdre de l'argent de miser sur la hausse de l'euro maintenant, en tout cas c'est mon opinion. Je peux me tromper mais en tout cas pour le moment euh, c'est ce que j'ai fait depuis quelques jours et je suis gagnant donc dans, dans cette stratégie-là. Donc il faut savoir aussi moi je le dis depuis, depuis des années que le trading à long terme c'est très, très dangereux. Donc vous voyez ce qui se passe actuellement, tous les marchés sont en train de dégringoler, les marchés américains, le CAC 40, euh, donc maintenant même, même l'euro qui chute. Donc les gens qui misent à long terme, euh, bah c'est comme, comme jouer un billet de loterie. Vous pouvez être gagnant à un moment donné mais euh, ce n'est pas comme ça qu'on gagne le plus souvent. Moi j'ai beaucoup de de connaissances qui sont traders, qui sont traders professionnels et qui gagnent beaucoup d'argent. Tous ceux qui gagnent de l'argent font du scalping, font du trading à court terme. Il y a certainement des traders qui gagnent en faisant du trading à long terme mais ils ne font pas partie de mes relations. Mes relations font du scalping donc du trading à court terme et je vois euh, qu'ils gagnent de l'argent et moi-même je gagne de l'argent en faisant du trading à court terme. J'ai essayé de faire du trading à long terme, ça m'a jamais réussi. Je me levais la nuit pour euh, surveiller euh, les positions et je dormais pas. Donc ce n'est vraiment pas un, un système de trading que je conseille. Je vois des gens qui vendent des formations euh, en, en conseillant ce genre de choses. Moi je suis convaincu que ces gens ne gagnent jamais d'argent. Euh, les seuls euh, que je vois qui gagnent de l'argent, ils font du trading à court terme. Donc à vous maintenant de juger. Vous pouvez mettre un commentaire en me disant non moi je fais du trading à long terme et euh, je gagne. Vous pouvez m'expliquer votre stratégie alors hein, moi je suis, je suis ouvert, hein, je, je ne dis pas que j'ai la science infuse et que tout ce que je dis est toujours vrai. Mais en tout cas ce que je sais c'est que le trading à court terme ça fonctionne. Donc euh, c'est à vous de voir à ce moment-là si vous débutez, ben choisissez une option ou l'autre. Mais c'est certainement pas plus compliqué de gagner en faisant du trading à court terme que de faire du trading à long terme. Ceux qui disent que c'est plus compliqué qu'on perd de l'argent en faisant du scalping, c'est parce qu'ils ne savent pas faire du scalping tout simplement. Donc euh, si moi je dis que c'est compliqué euh, de, de bien cuisiner, c'est parce que je ne sais pas bien cuisiner. Donc euh, si c'est compliqué de faire euh, un sport c'est parce que je ne suis pas bon dans ce sport-là donc euh, il faut, faut être cohérent. Si on maîtrise bien un domaine eh bien euh, on est bon dans le domaine. Si on n'est pas bon on ne va pas dire qu'un qu autre domaine euh, euh, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas bon dans ce domaine-là. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Donc moi je peux vous garantir que le trading à court terme c'est le moins stressant. Pourquoi? parce que vous ne devrez pas vous lever pendant la nuit pour savoir si, euh, si vous êtes en train de gagner ou de perdre de l'argent. Il y a beaucoup de traders qui ont perdu leur femme euh, pour ces raisons-là parce qu'ils se levaient la nuit et c'était une vie impossible. Donc je vois, je connais des traders aussi qui, qui, qui ont une vie, euh, une vie impossible. Hein. Le week-end ils s'embêtent, ils pensent qu'à une chose à l'ouverture du marché euh, le dimanche soir donc c'est un petit peu… Ils sont un petit peu malades hein, les, pauvres, les pauvres gars mais bon. Donc euh, il faut garder l'église au milieu du, vise, du village. Donc le trading euh, c'est bien mais il ne faut pas en faire une obsession non plus. Donc il faut toujours essayer de, de raisonner intelligemment et se mettre dans le sens du marché. Parfois vous avez euh, le matin un marché qui baisse et l'après-midi il remonte. Donc il faut savoir euh, détecter ça et vous pouvez profiter aussi bien de la baisse du marché le matin que de la hausse l'après-midi si vous voulez trader toute la journée. Donc euh, ça c'est possible de gagner de cette manière-là. Après vous pouvez très bien vous contenter de trader une heure ou deux le matin et ce sera tout à fait suffisant pour gagner euh, assez d'argent. Donc euh, moi c'est ce que je vous conseille donc je vous dis euh, l'euro est en train de chuter pour le moment donc misez plutôt sur l'euro. Maintenant vous pouvez très bien euh, miser sur euh, des rebonds à court terme puisque ici regardez on est en 1 heure. Si je vais voir en 30 minutes ben on voit, vous voyez des bougies ici de 30 minutes. Euh, le marché est descendu donc il a cassé le niveau des 1, il est bien descendu. Donc il y avait moyen de gagner à la baisse et puis il y avait moyen de regagner à la hausse et puis de nouveau regagner à la baisse donc euh, tout ça en, en quelques heures. Donc ça c'est ce qu'on appelle euh, faire du scalping. Euh, donc euh, c'est la meilleure manière de faire, si, vous, si on va pour des unités plus petites on va voir ce qui se passe, ben, vous voyez les bougies, les bougies 15 minutes, vous voyez comme on a des belles bougies de 15 minutes et si on va voir encore en, en plus court terme en 5 minutes, donc vous voyez. Donc quand vous savez maîtriser eh bien vous pouvez euh, gagner beaucoup d'argent de cette manière-là en scalping. Et si bon, on va voir en, en une minute vous voyez c'est encore, euh, encore différent. Donc il y a moyen de profiter de ces mouvements et de gagner beaucoup d'argent en faisant uniquement du scalping. Vous coupez vos positions, vous tradez pendant un quart d'heure, une demi-heure comme vous voulez, vous retradez l'après-midi mais vous avez une vie, une vie normale donc vous n'êtes pas rivé devant vos écrans. Moi je fais du, de l'immobilier ici justement parce que je ne voulais pas être toute la journée devant mes écrans à faire euh, du trading, euh, ce n'est plus une vie. Hein. Si vous faites ça pendant 10 ans, pendant 20 ans après euh, qu'est-ce que vous avez fait Vous avez passé votre vie devant, devant des écrans Non, moi j'aime bien rencontrer des gens euh, donc euh, rester toute la journée devant ses écrans et après regarder euh, son compte en banque qui, qui grossit et mourir avec un gros compte en banque ce n'est pas tout à fait l'objectif que, que moi j'ai dans la vie. Donc voilà un petit peu euh, ce que j'avais à vous dire concernant euh, le trading, concernant l'évolution de l'euro. Donc vous avez la possibilité que ce soit sur, euh, sur euh, un marché comme, comme l'euro euh, donc les monnaies, le forex de, de gagner de l'argent à très court terme euh, ou alors. Donc moi ce que je préfère pour le moment c'est le DAX. Donc tout ça je l'explique dans mes formations. Donc vous pouvez apprendre à profiter donc euh, de marché comme cela. Moi j'ai connu un, un monsieur qui avait 70 ans, il a pu acheter euh, deux appartements à ses filles en, en tradant justement à la baisse euh, sur l'euro il y a quelques années. Donc l'euro a baissé pendant des mois et euh, ça lui a fait gagner énormément d'argent et euh, donc il a acheté deux appartements, euh, un appartement à chacune de ses filles. Donc pour vous dire qu'il ne faut pas être un génie du trading pour, euh, pour gagner de l'argent. Est-ce qu'on va avoir une chute euh, à très, très long terme de l'euro Je ne sais pas, je pense effectivement que ça va, ça va durer un certain temps. Donc moi je mise plutôt à la baisse mais euh, avec le scalping euh, du moment que vous mettez un stop loss, ça, ça je ce que c'est dans mes formations. Ben, à la bourse on peut, on peut gagner certaines journées et perdre d'autres journées mais ce qui est important c'est au bout du compte de, de gagner le plus souvent. Donc euh, c'est possible avec le scalping, euh, vous pouvez faire une très belle semaine donc euh, si vous perdez un jour bah, vous, il vous reste euh, 4 jours euh, de la semaine euh, pour, pour gagner et compenser votre perte. Donc euh, on peut gagner énormément d'argent sur un marché qui s'annonce baissier comme cela. Donc euh, on coupe rapidement donc euh, si, vous, si vous tradez par exemple le matin comme ce matin, ben, il fallait trader à la baisse, vous coupez votre position et puis après si vous voulez, vous vous repositionnez à la hausse, on a eu une très belle hausse ici et voilà. Et puis vous coupez votre position, vous êtes tranquille, vous pouvez aller sur la plage hein. puisqu'on est en vacances, ben, on est au mois de juillet donc on peut très bien profiter. Vous pouvez même trader euh, avec votre ordinateur portable ou même votre smartphone, moi je le fais aussi. Donc euh, c'est tout à fait possible et tout ça je vous en enseigne euh, dans mes formations. Donc euh, ce n'est pas, pas très compliqué la bourse, il faut juste s'y mettre, avoir un bon professeur, ça vous évitera de gagner du temps parce que si vous cherchez euh, à, à gagner de l'argent vous-même euh, en bourse sans avoir suivi une formation, euh, si vous cherchez des informations sur internet vous aurez blanc, vous aurez noir, vous ne saurez pas euh, quoi, que choisir. Euh, certains diront que le marché va monter, d'autres que le marché va descendre, qu'il faut utiliser tel indicateur et pas un autre. Donc ça va, vous allez vous prendre la tête avec ça. Euh, il vaut, vaut mieux faire appel à des personnes comme moi qui ont 15 ans d'expérience, qui, qui ont payé pour, pour apprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Euh, les gens sérieux et les gens pas sérieux qui enseignent des méthodes qui sont plus ou moins valables. Donc euh, je pense que vous gagnerez beaucoup d'argent en investissant dans des formations de personnes euh, qui savent de quoi elles parlent et je vous dis le scalping euh, pour moi c'est la manière la plus facile euh, d'apprendre la bourse, d'apprendre à gagner en bourse et euh, une fois que vous aurez appris ça ben, vous pourrez faire du scalping toute votre vie et euh, même faire du trading à plus long terme si vous le voulez mais il faut d'abord apprendre à marcher avant de vouloir courir. Donc je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc euh, marcher c'est faire du scalping, courir c'est faire du trading à long terme, apprenez d'abord à marcher. Voilà j'espère que vous appréciez ma vidéo, mettez un pouce vers le haut, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et si vous voulez apprendre le trading pendant ces vacances et eh bien vous avez mes formations donc vous avez un accès à mes formations. Et en ce mois de juillet euh, il y a un code promo donc vous avez mes formations à 50%. Donc euh, je vous mets le, le code promo ici euh, dans ma vidéo. Voilà je vous dis à très bientôt, au revoir.